Les modalités de gouvernance, les ressources, les les gouvernements, les les plus les les gouvernements, les les je dirais que oui parce que... On emprunte un peu des idées d'un peu partout, là. Il y a rien qui est commencé, euh, juste comme ça. Puis, quand on se met à partager ensemble, on peut créer des choses plus grosses en étant ensemble comme une communauté que si on se met juste toute seule à notre petites choses. Je pense avec même le côté du site Web. Ben, c'est pas juste une personne qui écrit qu'est-ce qu'il pense à propos d'un commerce-ci. C'est des centaines et des milliers de personnes qui participent ensemble qui font que ça devient plus intéressant. Aujourd'hui, ça n'aurait pas été possible s'il y avait juste un maker qui se serait présenté, qui aurait dit « moi je fais une voir, venez me voir ». Mais avec tout le monde ensemble, ça permet vraiment de mettre les ressources ensemble et de faire connaître cette communauté-là.